Alors Chez FEMAT, la transition numérique, euh, finalement, elle fait un peu partie de l'ADN de la société. Euh, nous avons toujours guidé euh, nos collaborateurs en interne à utiliser les outils du digital et euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cloisonnement entre l'outil métier de production du devis et euh, la relation avec le client final. La transition numérique finalement, étant donné qu'elle était native, on a simplement dû guider les gens vers l'utilisation des outils au quotidien. Donc on a présenté notre projet numérique qui était d'avoir un ERP complètement digitalisé. On a appris aux gens à décloisonner.